Alors, euh, quand j'avais quand démarré de faire des webinaires en plein été, je, <rire> je, me, disais bien, je me disais bien que c'était prendre un peu des risques. Mais bon, après tout, euh, ce qui est important, c'est que vous, vous soyez là. Euh, du coup, j'en profite. Je démarre... Euh, pour ben, pas vous euh, pas vous remercier justement, euh, et euh, pour vous dire aussi que malgré les demandes répétées que je fais euh, lors de, des différents euh, événements, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de sujets euh, en stock, c'est-à-dire que, euh, bon voilà, ce matin j'ai été appelé par quelqu'un qui m'a demandé un coup de main pour préparer ses cours, parce que c'est un professionnel de la finance, qui va faire des cours euh, à la fac, et euh, il m'a demandé de l'aide là-dessus. Bon, je ne suis pas sûr que ça suffise pour faire un sujet sur un webinaire, encore que, pourquoi pas. Euh, donc voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est en ce moment, vous êtes sur quoi, c'est quoi vos difficultés, sur quoi vous aimeriez que je bosse euh, pour les prochains webinaires, parce que j'en ai deux pour les deux semaines à venir, mais après pour l'instant, je n'ai pas de sujet euh, euh, à vous proposer. Donc, ça j'ai beaucoup d'imagination, hein, mais vous savez, je vous le répète depuis plusieurs fois, en fait, moi, le, mon obsession maintenant, c'est de prendre des sujets qui viennent des participants plutôt que euh, de risquer d'être de, hors-dehors des choses intéressantes pour vous. Donc, ne soyez pas passifs, faites des demandes. Vous verrez que ça va être un des sujets que nous allons aborder aujourd'hui, c'est faire des demandes. Donc, allez-y, faites ça. Que ce soit là dans le chat. Euh, ou que ce soit euh, euh, par mail, par WhatsApp, euh, par ce que vous voulez, mais allez-y, envoyez-moi sur quoi vous voulez que je bosse pour les prochains webinaires, ou pour des prochaines vidéos, pour des prochains sujets, des prochains articles, etc. Alors, le sujet du jour, c'est comment utiliser ma colère pour euh, mieux communiquer. Euh, la colère est une émotion magnifique, euh, c'est une émotion qui est euh, magnifique comme toutes les émotions de toute façon, et c'est comme toutes les émotions, c'est une émotion qui a une fonction. Il se trouve aussi que c'est une des émotions qui est probablement est la plus euh, méconnue, la plus euh, maltraitée et euh, mal utilisée. Euh, dans le cadre de ce webinaire, j'ai bien dit que j'allais me focaliser sur l'émotion, euh, la colère dans le cadre de la communication. D'abord parce que c'est le sujet de cette chaîne YouTube et aussi parce que euh, avec la colère, on va forcément toucher des, des choses qui sont plus de l'ordre du psychologique. Et en particulier, euh, il est possible que pour certains d'entre nous, euh, moi, ça n'a pas été vraiment le cas, mais pour certains d'entre nous, parfois, dans notre éducation, on nous a expliqué que la colère était une émotion interdite, une émotion négative. Et donc, il y a des décisions qui ont été prises quand nous étions petits. Et euh, parfois, c'est un peu difficile d'aller toucher ce genre de zone. Cela étant, encore une fois, si vous, allez, vous voulez, vous, aller plus loin, ben allez-y, posez-moi des questions là-dessus. À un moment, j'avais réfléchi à, à faire... Euh, comme j'avais fait un, un, une semaine sur la conduite de réunion, avec un webinaire par jour de lundi à vendredi à 13h30, je m'étais dit, je vais faire une semaine sur la colère. Euh, comment utiliser la colère dans la communication Bon, et puis finalement, ça n'avait pas été tellement euh, un des sujets les plus euh, favorisés par les gens, donc pour l'instant, j'ai laissé ça de côté. Mais que ce soit une semaine sur la colère, on peut aussi penser à une semaine sur les émotions, avec une émotion par jour. À vous de voir s'il y a des choses là-dedans qui vous intéressent. Alors, sur la colère en elle-même, première chose, euh, évidemment, je vais partir de euh, des erreurs, voire des âneries, comme un, sujet que un mot que j'aime bien, les, les âneries qu'on dit à propos de la colère. Euh, la plus, pour, pour résumer, euh, c'est cette phrase très connue en français qui est euh, « la colère est mauvaise conseillère ». C'est spectaculairement crétin pour ne pas être plus vulgaire. La colère, comme toutes les émotions, a une double fonction. 1. Elle nous indique quelque chose dans notre rapport à l'environnement. 2. Elle nous donne l'énergie pour rétablir notre équilibre intérieure et extérieure. Donc, comme toutes les émotions, la colère est positive, est juste. Voilà. Donc ça, maintenant, une fois qu'on a bien posé ça, on verra que une des bonnes euh, manières aussi pour, pour rester dans une colère vue comme une chose positive, c'est de bien faire une différence euh, fondamentale entre la colère et la rage, qui n'ont rien à voir. Donc, le problème, c'est que quand on pense, on part du principe que la colère n'est pas une émotion positive, ou que, voire même, des gens disent que c'est une émotion négative, alors que c'est impossible, qu'une émotion soit négative, eh ben, il euh, y a pas mal de gens qui, du coup, vont bloquer la colère. Et ils vont vous dire des choses comme, peut-être que vous vous dites ça, des choses comme, bien écoute, euh, je suis agacé par ce qui vient de se passer, euh, je suis contrarié, euh, voire même euh, cela me soucie, ou bien utiliser des choses comme, euh, euh, c'est pas si grave. Donc, le, de la relativis relativisation à outrance, oui, mais enfin, évidemment, à l'échelle de la planète, à l'échelle de ce qui se passe en ce moment, à l'échelle du Covid, il euh, n'y je, je, a pas de raison de se plaindre. Il ne s'agit pas de se plaindre, il s'agit d'utiliser sa colère. Ça n'a rien à voir non plus. Donc, toutes ces méconnaissances, comme on dit dans mon, dans mon, dans mon univers, c'est-à-dire des choses où on, euh, euh, on méconnaît l'utilité de la colère, et donc on, on méconnaît cette, cette émotion, on ne l'utilise pas au service de, encore une fois, notre équilibre et donc notre bien-être notre bonheur. Donc ça, c'est vraiment la chose fondamentale. La colère, c'est une manière de rétablir notre équilibre. Et deuxième chose, donc j'ai parlé de mes connaissances, deuxième erreur spectaculairement utilisée à tort par, par, par les gens, c'est, euh, on parle beaucoup de exprimer sa colère. Alors je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien. Zéro, que dalle, nada, nib, <rire> oubliez. Exprimer sa colère comme s'il fallait la faire sortir, euh, pour moi, c'est une image que j'ai mise ce matin sur LinkedIn pour euh, attirer des gens euh, sur ce webinaire. C'est l'équivalent de « j'ai trop chaud, donc j'ouvre la fenêtre et j'espère qu'à un moment, le feu dans la cheminée va du coup se calmer. » C'est absurde. Exprimer sa colère, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est en faire quelque chose. Exprimer sa colère, au mieux, c'est jeter une magnifique énergie par la fenêtre comme si du coup, ça irait mieux après. Ben non, puisque la situation qui pose problème, d'où vient notre colère, elle, elle est toujours là. Donc ça va redémarrer. Est-ce que jusque-là, c'est clair sur ces, ces deux premières erreurs Première erreur, euh, l'abaissement, la, la, la, la minoration de la colère. Deuxième erreur, on l'exprime. Est-ce que là, vous voyez pourquoi ça n'a aucun sens de faire ça C'est bien clair pour Brice. Cool. Donc. Continuez à me dire, hein. s'il y a des choses qui ne sont pas claires, allez-y, envoyez, je, je garde un œil sur le chat. Troisième erreur à propos de la colère, donc souvent, sur base de j'ai bloqué la colère, et eh ben au bout d'un moment, on bascule en escalade. Et l'escalade, c'est donc, on va à un moment, justement, passer de la colère à la rage. La rage accompagnée souvent de passage à l'acte, que ce soit des actes de violence physique, ou que ce soit des actes de claquage de porte, euh, pétage de verre, euh, euh, euh, euh, je prends ma voiture et je m'en vais, ben, puisque c'est comme ça, et donc je coupe la relation. Donc, euh, l'escalade pouvant aller, bien évidemment, donc l'escalade avec passage à l'acte, ou l'escalade de minoration et je renferme, jusqu'à des problèmes physiques, que ce soit des ulcères, des douleurs au dos, euh, des, des, euh, beaucoup de, de des chercheurs semblent montrer, de, des, des recherches récentes semblent montrer que des colères renfermées peuvent aller jusqu'à des cancers, donc il est extrêmement urgent, qu'on rétablisse l'utilité de la colère dans la communication pour rétablir notre, euh, des relations positives avec les gens autour de nous. Ok là-dessus Ça va C'est bon Bon. Ce que dit la colère Donc, le vrai sens de la colère, c'est quoi Premièrement, le vrai sens de la colère, c'est reconnaître mon importance. En fait, si je suis en colère, et si je vais utiliser ma colère, c'est pour rétablir mes limites, mes frontières. Il y a un endroit par-dessus lequel vous ne passerez pas. Et encore une fois, je parle bien de la colère, hein, pas de la rage. La colère, c'est là, ça, ça suffit. À partir de maintenant, ceci doit s'arrêter maintenant. Donc la première chose de la colère, c'est je rétablis mon importance aux yeux de moi-même. Claire là-dessus Deuxième utilité de la colère, c'est la reconnaissance de l'importance de l'autre pour moi. Si je suis en colère, attention, écoutez bien ce que je vais dire. Si je suis en colère contre quelque chose que tu viens de faire, c'est-à-dire pas en colère contre toi, mais en colère contre quelque chose que tu viens de faire, c'est parce que la relation que j'ai avec toi reste importante à mes yeux. Sinon, le plus simple, c'est simplement de me détourner, de passer mon chemin, de ne plus jamais avoir de relation avec toi, et le problème est réglé. J'ai plus de raison d'être en colère par rapport à quelque chose que tu fais. Parce que là aussi, c'est bien clair. On n'est jamais en colère contre quelqu'un. On est en colère contre quelque chose que cette personne a fait, qui pour nous n'est pas OK. Et c'est tout à fait légitime que ce soit pour nous pas OK. Ça ne veut pas dire que pour d'autres personnes, d'autres personnes auraient tout à fait le droit de dire Oui, bon, enfin bon, moi, ça, je ne vois pas pourquoi tu, ça, je ne serais pas en colère à ta place. Oui, et nous voyons le monde d'une manière différente. Donc, pour moi, ce que cette personne vient de faire n'est pas OK. Ça va jusque-là 1. Rétablir mes frontières, rétablir mes limites, rétablir mon importance. 2. Rétablir euh, l'importance de la relation. 3. C'est la reconnaissance du contrat. Ça va avec la relation, le contrat que j'ai avec la personne. Si vous avez déjà participé à ce genre de webinaire euh, avec moi, vous savez que le terme de contrat, de règles, de cadre est fondamental pour moi. Donc l'idée c'est, euh, euh, nous avons convenu toi et moi de faire quelque chose ensemble. Malheureusement, parfois, ça n'est pas suffisamment clair, établi ce contrat. Imaginons dans la vie professionnelle, euh, nous avons convenu toi et moi d'être équipe sur ce projet ou d'être équipe dans notre mission euh, au sein d'un cabinet euh, médical ou au sein euh, d'une euh, entreprise euh, de vidéo à trois personnes. Nous avons convenu un certain nombre de choses. C'est bien d'expliquer les règles parce que justement, après, je peux dire par rapport à ces règles, tu viens de faire quelque chose qui ne me va pas, donc revenons au contrat. Ça va Yes Donc, mon importance L'importance de notre relation et l'importance du contrat au service de ce que nous avons prévu de faire toi et moi ensemble, le sens de notre action commune. Est-ce que ça, c'est bon, ces trois points-là C'est ça le sens de la colère. Qu'est-ce que vous en dites Yes pour Bertrand, cool. Les autres Nadir, idem. Allez-y, hein, allez-y, envoyez, compris pour Patrice, ça va. Donc, une fois qu'on a bien, je, je, je vais vite parce que je, en fait, je vais vite. J'espère ne pas aller trop vite, mais je veux vraiment poser les choses pour après qu'on puisse parler d'un cas, qu'on puisse prendre un cas à vous. Donc, si je, où est-ce qu'on en est jusqu'à présent Dire que la colère est une émotion négative est une, tant pis je le dis, connerie. <rire> C'est complètement crétin de dire ça. La colère est une émotion positive comme toutes les émotions, elle a un... tant qu'on reste dans la croyance qu'une émotion peut être négative, du coup on ne l'utilise pas, on la minore et donc on escale. Deux, le sens de la colère, c'est nous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne nous va pas, c'est donc utiliser sa colère, c'est m'accorder de l'importance, définir mes frontières, accorder de l'importance à notre relation et... Accorder de la portance au contrat et au sens de ce que nous sommes en train de faire tous ensemble. Yes Comment tu évoques ce contrat entre amis On va y aller par rapport à. Euh, je garde ça dans un coin euh, au moment où je vais parler justement de comment est-ce qu'on fait une demande. Donc, euh, pardon, c'était une question de Cécile dans le, le chat, pour ceux qui se disent, mais pourquoi il parle de ça tout de suite là Une fois que je vous ai dit ça, donc, le circuit OK de la colère, ce que j'appelle le circuit OK de la colère, c'est. Comment théoriquement la colère devrait fonctionner chez nous. Première étape, identifier la manifestation physique. Il y a un truc chez moi qui s'allume. Je ressens une sensation de chaleur. Je ressens parfois une montée ici de chaleur. Euh, il y a euh, souvent c'est au niveau du ventre, de la poitrine et du, du haut du corps qu'il y a quelque chose de chaud. Je peux sentir une tension dans les épaules. Je ressens des manifestations physiques de la colère. Il y a des gens qui se sont tellement éloignés, qui ont tellement repoussé la colère, qui n'ont plus cette sensation physique. Prise de conscience physique. Du coup, tiens, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui m'arrive. Deux, on monte au niveau du cerveau et on analyse le problème. On analyse qu'est-ce qui est en train de se passer. Le voyant s'est allumé sur le tableau de bord intérieur, il y a un truc qui ne, qui, qui ne va pas ici. Donc, je réfléchis à qu'est-ce qui est en train de se passer. Ah, ça y est, il, j'ai compris, c'est ce que cette personne vient de dire, c'est ce que cette personne vient de faire, c'est ce que moi je viens de dire, c'est ce que moi je viens de faire. Ça peut être tout à fait, euh, euh, par exemple, l'exemple que, que, que, que j'aime à donner, c'est la troisième fois que j'ai claqué la porte de mon appartement à l'époque où j'habitais à Paris avec les clés à l'intérieur. Bon, jusqu'à présent, j'ai hurlais, je partais en rage en me traitant de tous les noms. Eh bien, la troisième fois, j'ai utilisé ma colère, j'ai pris un clou, j'ai tapé le clou et j'ai mis le, la clé dessus. Comme ça, je ne risquais plus de, perdre clés, de laisser mes clés à l'intérieur. Donc, soit vers, vers l'extérieur, soit vers moi-même. Utiliser la colère, ça peut être aussi à, par rapport à soi. Et donc, je mets en place des, des, des actions correctives. Je vous ai parlé du clou avec le trousseau de clé. Soit, avec quelqu'un d'autre, là, ça va être faire une demande. Et là, c'est fondamental. Il y a une différence fondamentale entre faire une demande et se plaindre. Se plaindre, c'est dire... Ouais, j'en ai marre que tu fasses ça, ça n'est pas possible. Que ce soit avec cette tronche-là ou que ce soit en oh, mode pleurer. C'est faire une demande qu'il faut faire. Faire une demande, ça consiste à dire, voilà ce que je veux. Vas-tu le faire Et là, évidemment, ça consiste à utiliser sa puissance. Je vais revenir sur cette étape de la demande. Partons du principe que cette demande est acceptée par la personne qui est en face de vous. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'attention qui est à l'origine de la colère, se dissipe, retour au calme. L'émotion a rempli son job. Vous voyez bien pourquoi c'est complètement crétin d'essayer de, de, de la virer. L'émotion, elle sert à ça. Elle nous indiquer qu'il y a un déséquilibre. L'équilibre se rétablit, l'émotion disparaît. Retour donc au calme, à la santé, au bonheur et à la joie de vie. Ce qui est important, c'est que même il y aura des effets plus long terme. Augmentation de mon estime de moi par rapport à moi, voire même augmentation de euh, l'estime que les autres vont me porter. Parce que rétablir ses limites, c'est peut-être pas agréable pour les autres, mais ça permet à un moment que les autres respectent ce que nous disons, ce que nous faisons et la personne que nous sommes. Ça va jusque-là Yes Donc, l'étape, évidemment, la plus importante, c'est l'étape de la demande. Et c'est comme ça que je vais aussi pouvoir répondre à la question de Patrice sur comment gérer la colère de l'autre. Attention, pas gérer, utiliser. Systématiquement, remplacer le verbe gérer par utiliser. Gérer, ça ne sert à rien. Gérer, on ne gère pas, on fait. Donc, on utilise pour faire quelque chose. Donc, euh, ça marche pour sa colère par rapport à soi. Exact, exact, bien sûr. Donc, faire une demande. Euh... Tiens, eh ben on, va, on va faire comme ça. Pour ceux que ça intéresse, vous m'enverrez un mail et je vous écrirai un petit doc, voire un beau doc, mais un doc court, avec les étapes de faire une demande. Première étape. Introduction. La personne qui est en face de vous n'est peut-être pas dans le bon état, ce n'est peut-être pas le bon moment pour euh, elle, pour faire cette, cet exercice-là. Donc, dites, voilà, je veux te parler de quelque chose qui est important pour moi, quelque chose que je voudrais rétablir avec toi. Donc, euh, euh, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'ici et maintenant, de dire que vous voulez quelque chose. Non pas que vous voulez vous plaindre, mais que vous, vous avez besoin de la personne pour faire quelque chose, pour réussir quelque chose. Et vérifier qu'elle est OK pour faire ça maintenant. Si elle est, vous dit non, ce n'est pas le moment, OK, alors quand Parce que sinon, vous, ne vous, ne, vous resterez dans la situation qui ne vous va pas. Deuxième étape. Énoncez, dites ce, qui ne, euh, ce que vous ressentez. Commencez par dire votre souffrance, votre malaise, votre, votre, ce qui ne va pas. Donc, par exemple, euh, bah voilà, tu, tu, tu, là, en ce moment, je ne vais pas bien, je suis en colère. Attention, restez sur votre sentiment, à vous. Ne commencez pas à faire de la fausse empathie ou de la fausse sympathie et d'expliquer aux autres que j'imagine que toi, tu te sens comme ça, euh, ce serait pas mal que tu sentes la même chose. Non, restez chez vous. Restez chez vous. Donc, moi, voilà ce que je ressens. Restez dans l'ici et maintenant. Ne commencez pas à ramasser toutes les situations du passé. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe, tu comprends. Hein je, ne, je te rappelle ce qui s'est passé il y a 15 jours avec le machin. Ou bien, c'est toujours la même chose avec toi. Ça n'est pas du tout utile ici. Restez sur ce qui se passe ici et maintenant. Donc, je ne vais pas bien. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi... Euh, « euh, Je ne vais pas bien. Voilà ce que tu as fait ou ce que tu as dit qui ne me va pas. » Expliquez comment vous, vous voyez le problème. Dites « Voilà ce que, comment moi j'analyse la chose. » Dites bien que c'est vous qui faites ça. Ce n'est peut-être pas le cas de la personne qui est en face de vous. Et donc, dites que c'est votre réalité. Enfin, dites ce que vous voulez que la personne change comme comportement. Les personnes sont très inquiètes quand vous allez leur dire il faut que tu changes. C'est toujours moi. Donc, dites ce que vous voulez que la personne fasse. Donc, dites je ne veux plus ça, ça ne suffit pas. Dites je veux ça, parce que je ne veux plus ça, ça ne dit pas ce que vous voulez. Ça va, ça C'est OK, ça Donc, dites ce que vous voulez. Et enfin, terminez par la question cardinale qui est Vas-tu le faire virgule, Et si oui « Quand ?» Point d'interrogation. Je leur vous le redis. « Vas-tu faire ça, ce que je te demande ?»« Et si oui, quand ?» De là, il y a deux, de, deux possibilités. Si c'est OK, remerciez la personne. Dites-lui à quel point vous êtes reconnaissant qu'elle ait fait ça, qu'elle ait pris cette décision. Et assurez-la qu'à partir de maintenant, on ne parlera plus jamais de ce qui s'est passé. L'idée, c'est, la personne a pris une décision, donc on montre bien que l'équilibre est rétabli, c'est fini. C'est clair, ça À condition que la personne remplisse le contrat que vous venez de passer avec elle. Si la personne commence à dire, « bah non, mais je ne comprends pas, mais pourquoi ?» Attention, ne commencez pas à monter dans les tours, elle a le droit de ne pas voir le monde de la même manière que vous. Demandez des explications. Demandez s'il y a des ajustements que vous pouvez faire. Demande d'explications, c'est, « Ok, alors, qu Qu'est-ce euh, qu qu qui ne te va pas dans ma demande Est-ce que c'est sur le fond Est-ce que c'est sur la forme Est-ce que c'est la manière dont je l'ai dit ou est-ce que c'est la demande en elle-même Est-ce que par rapport à ce que moi je veux, est-ce que tu vois un ajustement possible Vérifie si cet ajustement est OK avec vous. Si vous pensez que vous serez rasséréné, que vous sortirez de votre colère avec ça, OK, à ce moment-là, on, on la joue comme ça. Si ça reste non, tu m'emmerdes, je ne veux pas, va te faire voir, etc. Alors ça signifie que la relation en elle-même commence à être sujette à débat. Et il va falloir le dire, dire à la personne, donc il va falloir que nous revoyions le contrat que nous avons ensemble. Par exemple, euh, puisque tu, euh, voilà, je, je t'ai dit que moi je suis en colère parce que ça fait trois fois que tu m'annonces que tu me rends un job et qu'en fait tu ne me le rends pas, en m'expliquant que tu avais plein de trucs à faire et que bon voilà, il faut que je comprenne. Justement, je n'ai pas à comprendre moi, ce qui, je suis en colère parce que tu ne tiens pas tes engagements. Donc, à partir de maintenant, ce que je te demande, c'est est-ce que tu t'engages à me rendre le job systématiquement à l'heure prévue, oui ou non Si tu t'engages à ça, vas-tu le faire, si oui, à partir de quand Une fois que la personne euh, vous dit « Ouais, mais bon, il euh, y en a ras-le-bol, euh, je m'en fous, de euh, toute façon, tu n'es pas mon père, tu n'es pas mon chef, euh, fous-moi la paix. » Ok, bah donc ça veut dire que toi et moi, on va être amenés à devoir ne plus travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Montrez bien et insistez là-dessus. Et je ne serai pas OK avec ça parce que moi, la relation que j'ai avec toi est importante pour moi. C'est pour ça que je te parle de tout ce qui m'arrive, de tout ce que je ressens. Est-ce que jusque-là, c'est OK Tapez-moi tapez votre réponse, je vais pousser la porte qui se fait embarquer par le... Ah non, je vais faire ça. Il y a un courant d'air. <rire> Hop là Oui, c'est OK. Donc, je remonte à la question de Patrice. Comment je fais pour utiliser ou qu'est-ce que je fais face à la colère de quelqu'un Bah, proposez-lui de faire la même chose. Dites-lui, écoute, attention, c'est pas je te sens en colère, c'est je te vois en colère. J'ai l'impression que tu es en colère. Et c'est ok pour moi que tu sois en colère, pour éviter que la personne commence à faire non, je ne suis pas en colère, je, je suis, euh, c'est un peu agaçant. Non, moi je te vois en colère, c'est ok. Qu'est-ce que tu attends de moi Qu'est-ce que tu veux que je change Proposez-lui de rentrer dans cette dynamique de faire des demandes plutôt que de se plaindre. « J'en ai marre que tu fasses ça, c'est une plainte. Je veux que tu fasses ça, c'est une demande. » Il n'y a pas marqué « J'exige ». Il a dit « Je veux que tu fasses ça. » C'est OK la différence, Patrice qu Est-ce que, est que, est, est que ça répond brièvement à ta question Oui. Donc, il faut lui proposer le process. Vous pouvez même lui expliquer. Hein. La personne, elle est, elle est OK avec ça. Euh, autre question, comment est-ce que je fais pour évoquer le contrat entre amis euh, bah, C'est dire, toi et moi, on, on est amis. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et pour moi, l'amitié, ça se définit comme ça. Et ce que je veux faire avec toi, ce que je veux construire avec toi, c'est ça. Est -ce, et donc, pour arriver à ça, vu de ma fenêtre, il y a quelques règles importantes. Une, deux, trois règles importantes. Est-ce que tu es OK sur ces règles-là, toi et moi Est-ce qu'on est OK sur ces règles-là Est-ce qu'on est OK sur cette, cet objectif Euh, Dis-moi, euh, dis euh, Cécile, si c'est OK pour toi, parce que là, il y a une question hyper importante pour moi de Natacha. Je ne vois pas la différence entre « je veux » à la place de « je voudrais » et « j'exige ». C'est effectivement parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents ont expliqué à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qu'on ne dit pas « je veux ». Mais ce n'est pas eux qui ont raison. « Je veux » dit « je veux ça ».« Je voudrais » dit « j'aimerais bien ».« Si c'est possible ». Mais pas trop. Donc, je veux, dit, je m'accorde exactement la même valeur qu'au reste de l'univers. Je voudrais, dit, je m'accorde un tout petit peu moins de valeur qu'au reste de l'univers. J'exige, dit, je m'accorde plus de valeur qu'au reste de l'univers. Ça va mieux là Oui, cool. <rire> Donc, dire je veux, on peut dire je veux en étant en plus-plus, c'est-à-dire en OK, OK, en m'accordant la même valeur qu'au reste de l'univers. Souvent, le contrat n'est pas exprimé. Oh que oui, je suis bien d'accord avec toi, Bertrand, et je passe mon temps, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, euh, à, avoir des, à, à, à avoir des questions de personnes sur des situations où ils me disent, il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça, et je dis, mais c'était quoi le contrat C'est quoi le contrat que tu as avec cette personne Et la personne bloque et dit, ben, c'est évident. Je dis, ben, non, explique-moi. C'est quoi le contrat ben, Le contrat, c'est que euh, ce serait bien si... Regarde, il n'y a pas de contrat. C'est un vœu. Ça va Donc, bien sûr, le contrat est fondamental, que ce soit en famille, que ce soit au boulot, que ce soit entre amis, comme le dit Bertrand. Évidemment. Mais nous vivons dans une époque où on pense que mettre des règles, ça limite la liberté. Donc, évidemment, ça va partir en bruit. Bonne idée, rappeler le contrat. Euh, pour le rappeler, il faudrait déjà qu'il soit écrit, fait. Donc, je pense que dans plein, plein, plein de nos relations, on peut commencer à se poser la question de « Est-ce qu'il y a un contrat dans tout ça ?» Yes Est-ce que quelqu'un voudrait euh, prendre... Oh là là, il ne nous reste que 4 minutes. Vous savez quoi Je suis en train de me demander un truc. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis en train de me demander un truc. Euh, qu'est-ce que vous diriez de, dans 3 semaines, donc, le prochain, les deux prochains webinaires, là, tout de suite, bien évidemment, je ne vais pas me souvenir du, du thème, mais qu'est-ce que vous diriez de faire un follow-up comme disent les Américains, euh, qui soit uniquement un webinaire pratique sur la colère. C'est-à-dire que les gens, vous, vous arrivez et vous dites, ben bah voilà, le cas que j'ai, c'est ça. Ou bien, j'ai commencé à appliquer euh, ce que tu nous as raconté il y a trois semaines et je galère, euh, j'y arrive pas, euh, je m'embrouille les pinceaux, euh, j'en veux plus. Qu'est-ce que vous pensez de ça Cécile, elle est chaude. Bonne idée pour l'autre Cécile. Très bien pour patrice. Yes, ce serait top. Ok. Alors, euh, on va faire un truc pour... Euh, euh, voilà. Je, je, je, parce que j'arrive pas à exprimer mon truc par écrit là tout de suite. Ok, ça va. Donc, ok pour euh, Natacha aussi. Alors, voilà ce que je vous propose. Ce soir, comme d'habitude, le, le webinaire sera posté en replay. Bon, ça, on ne change pas une bonne équipe. En dessous, je mettrai un lien... Euh, avec le, le, le, une fiche sur comment faire une demande. Ça va Quand vous aurez... Euh, donc, éventuellement, vous pourrez revoir le replay et vous pourrez télécharger cette fiche. Commencez à tester. Racontez-moi en mail. Postez dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Utilisons cette chaîne YouTube qui me... oh, Sinon, ça me, me, me déprime. Donc, utilisez tout ça. Et avec tout ça, moi, je construis le programme pendant trois semaines sur euh, comment utiliser la colère dans la communication slash mode pratique. Ça va Qu'est-ce que vous en pensez la, Le replay est toujours posté sur YouTube. Après, j'annonce euh, sur LinkedIn que euh, aller allez voir là-bas. Donc, au fait, <rire> je vais faire comme les YouTubers, les jeunes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur le petit pouce et cliquez sur la sonnette. <rire> Bon. Euh, donc, je récapitule. Euh, on se fait un euh, spécial pratique dans trois semaines. Dans l'intervalle, vous commencez à mettre en place tout ce que je viens de vous raconter. Et ici et maintenant, ce que je voudrais, c'est que vous me postiez dans les messages quelle est la chose avec laquelle vous partez. Votre take-up, votre takeaway, euh, le truc avec lequel vous partez euh, ici et maintenant. La colère, c'est positif. Oui, oui. Racontez ça autour de vous. Dites ça autour de vous. Partagez ce webinaire si vous pensez que c'est important. Il ne faut pas gâcher sa colère, il faut s'en servir. Yes. Oh, J'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose. Utilisez la colère comme un warning plutôt que l'intérioriser. C'est ça. C'est un, un indicateur. C'est un truc qui s'allume sur le tableau de bord. Oh, c'est bon ça. Utilisez pas gérer. Yes. La colère, c'est à rétablir notre équilibre. C'est une émotion comme une autre et donc positive. <rire> un truc plutôt simple, juste penser à prendre son, à son émotion, prendre du recul et l'utiliser positivement. Mais oui, mais oui C'est exactement ça. Bon, euh, il est 14h. Je vous remercie, comme d'habitude, euh, du fond du cœur. Euh, C'est un sujet important pour moi que celui de la colère. Euh, et j'attends, voilà. Dites-moi ce que ce que vous voulez pour le prochain webinaire pratique. Pour les autres, reconnaissant de notre valeur, oui. Après, en situation, ça se travaille. Justement, on va faire ça dans trois semaines. Donc, euh, faites-moi vos demandes. Voilà, faites-moi vos demandes. Dites-moi, voilà avec quoi je galère. J'ai besoin de ça. Ça ne veut pas dire que vous saurez de quoi vous avez besoin, mais j'ai besoin que tu me donnes un outil, tu m'apportes un truc par rapport à ce tas de boue euh, qui me va pas. Ok Donc je vous remercie beaucoup. Le replay dès ce soir euh, avec l'affiche. Je vous attends pour les prochains webinaires. Le prochain, c'est eh mardi prochain, 13h30. Hasta muy pronto. Muy, muy, muy pronto. Et merci d'avoir été là.